Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas chercher une stratégie de trading trop complexe. Effectivement, il y a beaucoup de, de traders, surtout débutants, qui essayent de mettre un maximum d'indicateurs sur leur écran et ils arrivent à un moment donné à ce que certains indicateurs leur donnent des signaux contradictoires. À ce moment-là, ils ne savent plus, ils vont toujours trouver un indicateur qui leur donne un signal qui leur dit de se positionner à l'achat ou à la vente, et au même moment ils ne regardent pas d'autres indicateurs qui leur disent de ne pas se positionner. Donc essayez de faire un trading simple, dans ma formation Scalping j'utilise cinq indicateurs, c'est déjà beaucoup mais ce sont des indicateurs que j'ai bien étudiés et qui permettent chaque fois de confirmer que le signal a une bonne probabilité de nous donner un sens de trading. Donc si vous choisissez vous-même des indicateurs, Faites bien attention que vous n'ayez pas des indicateurs qui vous donnent donc des, des signaux euh, contrariants donc euh, y, y inverse, et qui pourraient vous tromper dans votre stratégie et sur le moment de prendre un trade. Donc, cherchez euh, une stratégie simple. Euh, celle que j'utilise dans ma méthode de scalping euh, est simple puisque vous pouvez la, la maîtriser très rapidement. Mais euh, si vous cherchez par vous-même, faites attention donc, à, à garder une stratégie simple et à ne pas euh, donc, avoir trop de signaux qui pourraient donc euh, vous embrouiller, vous dire que c'est un bon signal à ce moment-là alors que ce n'en est pas. Donc c'est très important de ne pas utiliser trop d'indicateurs, de faire attention au type d'indicateurs que vous utilisez et de simplifier les choses au maximum, à la limite Entraînez-vous avec un indicateur ou deux indicateurs au départ et puis essayez de chercher un ou deux indicateurs supplémentaires pour confirmer vos signaux si vous le voulez, si vous jugez que c'est nécessaire. Mais euh, évitez de complexifier trop votre stratégie de trading car à vouloir chercher l'assurance que votre trade euh, sera, sera bon vous risquez de euh, compliquer les choses et d'avoir donc euh, plus d'erreurs de bons trades. Voilà à très bientôt. Si vous aimez mes vidéos un petit like me fera plaisir, un gros like partagez-la et si vous voulez recevoir d'autres vidéos abonnez-vous à ma chaîne ici en dessous et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt.